Agressions à bord de véhicules ou dans les rues, cambriolage, vol et bien d'autres formes d'insécurité se multiplient en cette période de fin d'année dans la ville de Yaoundé. Certaines victimes témoignent. Van à partir de 22 h lorsque l'obus très long pour négocier le tournant, euh, c'est juste incliné pour prendre la direction. À travers la fenêtre, on m'a arraché ma tablette et lorsque je suis sorti de la fenêtre pour guetter par la vitre. J'ai reçu une paire de gifles. Il y avait un sac comme ça. Là. Ils ont ouvert la fermeture, ils ont enlevé. Une fois au marché central, j'ai eu des gens qui ont eu à m'emballer des cartons, des pickpockets. Ils ont emballé des cartons, croyant que ce sont des vêtements. Arrivé à la maison, j'ai constaté que c'était des cartons. Pour quelques Yaoundéens, il suffit d'une seconde d'inattention pour se faire dérober. On était derrière une moto. Subitement, juste au moment où on devait s'arrêter, quelqu'un est sorti derrière, il a soutiré, il est reparti. Une fois ces téléphones dans leur possession, ils en profitent pour arnaquer les différents contacts qui s'y trouvent. À tous mes contacts WhatsApp, ils ont demandé de l'argent. aux Au fond, déjà comme si c'est moi. Ils se font passer comme si c'est moi pour pouvoir les escroquer des sous. La plupart des citoyens des mesures pour ne plus se faire avoir par ces malfrats. Peut-être que l'avenue Kennedy comme ça, quand tu es dans cette zone-là, quand tu es dans le taxi, c'est mieux de mettre ton téléphone soit dans le sac, alors de ne même pas manipuler le téléphone dans le taxi et de bloquer le taxi. Maintenant, quand je veux prendre le taxi, quand je vois que c'est plein, pour prendre la place devant là, je guette comme ça. Si je vois que c'est plein derrière... Et que devant il manque une personne, je ne prends plus. La vigilance reste donc le seul moyen efficace pour éviter ce type de désagrément en cette période de fin d'année.